Bonjour, nous allons regarder comment euh, utiliser les, les variables de session euh, en SQL. Donc, la première chose c'est qu'on va ouvrir une, une session de travail. Euh, alors, on va, on va se connecter à notre serveur euh, MySQL. Par exemple, on va se connecter en tant que Bobby. Alors Bobby, il a un mot de passe, c'est secret. Voilà, nous voilà connecté. Donc, la première chose c'est qu'on va. Euh, affecter donc euh, une variable de session on va lui donner une, une valeur donc, par exemple j'ai une variable de session donc qui c'est set at msg donc, un message et on va dire voilà ça contient un texte qui s'appelle hello donc là euh, comme résultat on nous dit tout s'est bien passé donc on a donné la valeur hello à notre variable qui est msg pour consulter le contenu de cette variable et ben on va faire un, simplement un select et on obtient donc euh, la variable euh, msg contient euh, la valeur hello. Euh, alors euh, on peut utiliser euh, une autre variable de session hein, on, peut, on peut en utiliser plusieurs donc par exemple là, on va donner une autre variable de session euh, qui va s'appeler une date et on va lui donner comme valeur euh, la date actuelle donc avec la fonction current date on arrive à récupérer cette date actuelle et donc après euh, on peut euh, de la même manière afficher euh, le contenu de votre, notre variable de session qui s'appelle une date. On peut même, si on le désire, euh, faire des calculs. Donc, par exemple, euh, extraire euh, l'année euh, de cette date grâce à la fonction hier. Voilà. Donc on obtient bien euh, la bonne année. Alors maintenant, ce qui peut nous arriver, c'est que euh, si on utilise une variable de session qui est... Euh, on essaie de voir le contenu de variable de session qui n'est pas initialisée, hein. par exemple une variable qui s'appelle bidon, bah, là on nous dit que ça vaut nul donc en, en SQL hein, je vous rappelle nul ça signifie absence de valeur donc bidon n'a pas de valeur euh, on nous dit que c'est euh, une variable nulle alors depuis tout à l'heure je parle de variable mais en plus de variable de session, alors pourquoi parce que c'est associé à la session utilisateur qu'on est en train d'utiliser donc dans cette session on a déjà défini une variable qui s'appelle msg et on a défini une variable qui s'appelle euh, une date donc euh, ici alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir une deuxième session. Voilà, je vais une deuxième session. Je me mets, euh, je vais me connecter en tant que, euh, en tant que Bobby aussi. Hein. Donc, mysql-u Bobby. Je vais saisir le mot de passe qui est secret. Voilà, et puis maintenant, si j'essaye de voir le contenu d'une date, on dit que ce contenu est nul. Alors pourquoi il est nul Parce que dans cette session utilisateur, une date n'est pas définie. De la même manière, si je regardais ce qu'il y a dans msg, on va obtenir le même résultat à nul, parce que dans cette session utilisateur, nul n'est pas défini. Donc ici, pendant que cette session est en cours, on a donc nos deux variables de session. Pareil, si je me déconnecte, et que je me reconnecte en tant que Bobby, eh ben, si j'essaye à nouveau de regarder, euh, par exemple, le contenu de une date, on me dit que c'est nul. C'est normal, j'ai clos ma session précédente dans laquelle il y avait des variables définies, et dans cette nouvelle session, ces variables-là euh, ne sont pas euh, définies. On va regarder maintenant un autre, euh, un autre exemple. Par exemple, je vais me donner... Euh, <coughs> on va se donner une... une un nombre n qui vaut par exemple 12.57 12 donc un nombre décimal et là on va faire un encadrement de ce nombre donc pour ça pour faire ce cet encadrement on va utiliser des, des fonctions donc la fonction floor donc c'est n après qu'est-ce qu'on va mettre sur cette ligne on va mettre la valeur de n et après on va mettre donc le euh, si on veut encadrer donc on a le nombre le plus petit juste en dessous le l'entier plus petit c'est floor et puis Selling, c'est pour euh, le nombre qui est juste au-dessus. Donc ça, ça va nous permettre de... Voilà, donc si on a euh, n qui vaut 12,57, bah, euh, l'entier plus petit, c'est 12, et euh, l'entier supérieur, c'est 13. Alors après, si on change la valeur de n, par exemple, on va dire que c'est un nombre, un nombre négatif, moins 5,18, euh, pourquoi pas voilà, bah maintenant, si je reprends euh, ma formule euh, qui est ici, hein, donc dans l'historique, et que je la réapplique, donc on va me dire, voilà, l'entier qui est plus petit que moins 5, 18, c'est moins 6, immédiatement en dessous, et l'entier qui est immédiatement au-dessus, c'est moins euh, 5. Donc ça, c'est intéressant, hein, parce que euh, on peut conserver des, des, des requêtes qui contiennent des variables, euh, des variables et euh, donc on peut réutiliser ces mêmes requêtes en changeant simplement le, la valeur qui est contenue euh, dans la variable. Alors avant de conclure, donc, euh, une, petite, euh, une petite précision. Donc, on n'a pas besoin de faire de, de déclaration de, de, de n, on, on se contente de l'initialiser. Dès que n est initialisé, on peut l'utiliser. Euh, et si j'ai envie que n, par exemple, contienne maintenant un texte, euh, donc n contient un texte, par exemple plouf, puis même tient deux fois plouf, tant qu'on y est, et eh bien euh, si... Euh, je vais afficher mon, mon n, ça pose aucun problème à, à MariaDB, pas de warning, rien du tout. Donc finalement, le, le, le type de n, il est lié euh, au type de la valeur qui est contenue euh, dans n. Alors dans certains cas, notamment pour les dates, il va falloir qu'on euh, qu dise de manière explicite qu'on stocke une date, pour pas avoir de soucis. Alors Dans ce cas-là, on va utiliser euh, la fonction cast, par exemple, on va dire... Euh, si j'ai envie de dire que euh, voilà je vais stocker le, le 1er juillet hein, c'est une date sympa il fait beau c'est l'été et on va dire que c'est une date donc là euh, si je fais un select de n il va m'afficher euh, donc la valeur et puis si je veux extraire par exemple l'année euh, de n tout va bien se passer parce que euh, n la, la, valeur, la variable de session n contenant une date, on va pouvoir en extraire l'année et avoir euh, le bon résultat. Donc, arrivé à ce stade, on est euh, super content, on sait ce que c'est qu'une variable de session, on en connaît les principales caractéristiques, et donc on est prêt euh, à l'utiliser euh, dans toutes nos sessions euh, MariaDB. Sur ce, euh, bye bye, et puis euh, à bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir.